Hello tout le monde, c'est DJ Fly et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser deux platines autres que le mix, mix tempo, mix cut, autre que le passe-passe. Qu'est-ce qu'on peut faire derrière artistiquement On a une des techniques qui s'appelle le tac-tac. Le tac-tac consiste juste à décaler le disque A et le disque B d'un demi-temps. Avec le crossfader, on va faire des allers-retours de temps en temps pour créer cet effet un peu de délai. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Pour arriver à ce rendu, il y a une particularité, quelque chose d'un petit peu complexe à réaliser, c'est juste le premier mouvement de décaler le disque A et le disque B sur un contretemps, donc sur une levée. Ça nécessite du coup, au même titre que le passe-passe, de faire un passe-passe en demi-temps, juste un petit moment, et de le décaler et que ce soit synchronisé. On voit tout de suite ce que ça donne sur un tempo plus lent, donc on va dépitcher les platines, et ça nous donne ça. Là, pour la petite démo, je le faisais de manière régulière sur tous les demi-temps, mais après, libre à vous de le faire une fois de temps en temps. Pas obligé d'être récurrent là-dessus. Tac, tac. Une évolution sur cette technique qui peut être intéressante, c'est que là, on est encore en décalé. Et eh ben pourquoi pas faire des inserts en décalé d'un des éléments. Donc, ça peut être grosse caisse ou caisse claire, mais de les mettre en contre-temps. Par la suite, on pourra avoir aussi des placements sur du quart de temps. Je vous montre tout de suite ce que ça donne sur du contre-temps avec la grosse caisse qui est placée sur les croches. On peut très bien utiliser la caisse claire également et aussi de jouer sur les deux tableaux. Donc grosse caisse, caisse claire et puis repartir en tac-tac, pourquoi pas, ou commencer en tac-tac et faire évoluer à un moment, on va doubler la caisse claire. Je vous montre ce que ça donne sur le quart de temps, donc c'est le même principe que la croche, avec une exécution deux fois plus rapide, ça donne ça.